on est à Versailles, on est le 8 janvier 2020 et il vient d'avoir le résultat de la décision dans l'affaire des trafics d'organes et des diffamations des actes d'état civil. C'est plus moi qui parle, euh, qui veut parler bah Moi, je vais juste dire juste, juste quelques mots, en tout cas bon, c'est pas, pas une surprise en réalité. Aujourd'hui on a juste la confirmation que nous sommes dans une affaire d'état et nous avons également, alors je poserai juste une question parce qu'effectivement si on rentre dans des affirmations, on va dire diffamation. Or, comment, et puis je demanderai donc à Christian, en tant que psychosociologue, je lui poserai la question, comment une personne, euh, sur le plan mental, peut être jugée en France, si elle soutient publiquement qu'on puisse avoir deux corps et une seule identité, parce que c'est ce qu'ils ont fait à travers ce jugement, en disant « nous avons tort », parce que moi je leur dis « non, j'ai un seul corps une seule identité, je ne peux pas avoir deux corps et une identité ». Donc, je maintiens cette partie-là. Je maintiens également le fait qu'on ne remonte pas le temps. On ne peut pas déplacer deux corps le 19 février 2001, et je dis bien deux corps avec une seule identité, et que ces deux corps soient autopsiés le 16 février 2001. <coughs> déplacer le 19 février 2001 pour être autopsié le 16 février 2001. Remonter le temps, je ne sais pas faire. Et donc, moi je suis un terrien, je ne suis pas martien, je ne suis pas jupitérien, je ne sais pas comment on vit sur ces planètes, mais en tout cas, ici sur Terre, c'est des choses qui n'existent pas. Et donc, pour ma part, en tant que psychosociologue, je trouve qu'il est intéressant d'avoir au moins ce point de vue sur l'état malade, psychiatrique de la justice. Qu'en pense-tu, Christian Alors, monsieur Cotten, vous êtes condamné apparemment, confirmation du jugement, et, vous êtes... oui, euh, et le juge Trévidic euh, a expliqué tout à l'heure qu'il confirmait, mais qu'il augmentait la condamnation Puisqu'il vous condamne, alors que le tribunal ne vous y connaît pas, à payer 1 000 euros à M. Blasi et 1 000 euros à la commune. Donc, outre la décision de première instance, tout est confirmé, mais on rajoute euh, deux condamnations pour 2 000 euros contre vous. Vous, vous êtes en train ouais. de commenter oui, ça me, me surproque assez moyennement tout ça. Euh, un peu déçu par, euh, par l'être humain euh, qui s'appelle Marc Félix, un peu déçu néanmoins. Et en même temps, je peux le remercier parce que qu'il est en train juste de confirmer ce que nous disons et ce que nous écrivons euh, depuis euh, nombre d'années maintenant, je ne les compte même plus, euh, à savoir que euh, l'institution aujourd'hui euh, pratique comme première loi de la République la loi de l'OMERTA. Alors, M. Trévidic la confirme. Il confirme que la loi de l'OMERTA est supérieure à toutes les autres lois de la République, Bon, prenons-en acte, prenons-en acte, je trouve que euh, c'est un message qui est adressé à la population française en, en début d'année 2020, euh, qui, qui est assez remarquable finalement, parce que euh, tous ces gens-là, euh, je ne vais pas en faire la liste, euh, je ne vais pas en plus fabriquer un outrage à Magistrat. donc on, on, on va rester très posé et très tranquille, mais tous ces gens-là sont en train de démontrer... Bah, Juste qu'ils qu qu constituent un système profondément malade. Bon, à un moment, euh, on va passer à l'euthanasie, quoi. Donc, euh, moi, ma bah, prophétie, mon souhait, mon vœu euh, le, plus, euh, bon, le plus solide pour l'année 2020, bah, c'est qu'on procède effectivement à, à l'euthanasie de la 5 République, et, et donc à l'euthanasie, bien entendu, de son système judiciaire. Ils sont juste profondément malades. Point. Alors merci monsieur Trémini parce que vous nous confirmez, vous me faites un cadeau. Merci. Très bien, quelqu'un d'autre veut parler Oui, moi je pense que Il y en a un qui pourrait te parler bien, c'est quand même notre ami Bruno. Parce que Bruno, il a assisté à ce procès. Et il a assisté au procès et il comment sait comment ça a été défendu. Et juste un point de vue là-dessus. Vraiment, que pouvait-on dire vraiment de cette défense Que pouvait dire vraiment la façon de se dérouler et quel argument pouvait-il poser à travers les, les propos que j'ai tenus et les preuves que j'ai présentées Mais Ils ne pouvaient pas se euh, défendre euh, comme nous on l'espérait. Ils ont agi selon leur pseudo-conscience. Hein euh, C'est une... C'est aberrant de, de voir encore des choses en 2020, euh, alors qu'il devrait y avoir une, une justice. On, on en est loin. Enfin, il va falloir attendre encore, euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans pour euh, espérer avoir euh, du positif. Ouais. Alors, moi je ne sais pas si on attendra 20 ans, 30 ans pour du positif. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène bien clair, c'est que nous ne croyons plus aux politiques. Nous croyons vraiment à des personnes, pour nous les politiques, ça s'associe à des personnes euh, qui défendent que leurs intérêts et uniquement leurs intérêts. La population et... ne sert vraiment d'une façon très illusoire à, on va dire, à légitimer leur euh, position, leur poste, euh, et ça s'arrête là. Et mais... mais en réalité, c'est les mêmes qui auront toujours la même place, qui défendront toujours les, les mêmes intérêts et toujours les, les, les, mêmes, euh, les mêmes profits. — Alors une, une question sur, pour les, les personnes qui regardent, qui ne savent pas forcément. Finalement, on est aux États-Unis, c'est différent, ailleurs aussi. Mais en France, qui nomme les juges qui jugent Les affaires d'État, d'ailleurs. Qu qui, qui nomme les juges Est-ce que c'est le pouvoir politique est ce que ce sont les politiques ?— ben, ah, Les juges... Alors les, moi, les juges, je sais pas qui, qui nomme les juges, mais c'est le, le, le parquet, non ?— Non. Ce, pas... non alors la réponse, c'est que c'est le pouvoir exécutif. Qui, après avis du Conseil supérieur de magistrature, ils sont nommés par décret. Donc, c'est quand même bien le pouvoir exécutif qui nomme pas, les juges. Tous les juges ne sont pas nommés par le pouvoir exécutif Ben, si, ils ne sont pas oui. élus. Alors, je, la question qui est posée, c'est qui nomme les juges qui vont juger les affaires d'État. Est-ce que c'est est ce que mais, ce, ah ce oui, sont des politiques juges qui vont, qui vont juger un... les affaires d'État Oui, mais comme les autres. C'est le chat qui se mord la queue dans cette histoire. On, on, on a des agents, on, on a face à nous, non pas une institution judiciaire en tant que pouvoir judiciaire qui correspond effectivement aux critères d'une démocratie selon Montesquieu et selon la plupart des démocraties occidentales. Je sais très bien Philippe que euh, le pouvoir judiciaire en France n'en est pas un, ce n'est qu'une autorité judiciaire, ça, ouais, ouais, ouais. la Cour européenne des droits de l'homme euh, euh, fait ce qu'elle peut pour dire que les procureurs français euh, euh, ont un, un, un statut pour le moins douteux euh, en tant que, que magistrats. On est sur un problème de fond qui date de la Ve République, de la constitution de la Ve République. Le pouvoir judiciaire en France n'en est pas un. De toute façon, façon est... il ne répond pas aux critères fondamentaux de la, de la démocratie. Donc tout, tout ça doit être balayé. C'est juste un coup de balai que nous avons à faire. Voilà, parce que là, de toute façon, on a maintenant toutes les preuves que tous les.. Enfin, énormément de, de, de jugements qui sont rendus sont rendus non plus euh, au nom du peuple français. Ce qui est pourtant marqué sur tous les jugements qui sont rendus. Et, et en fait, si, les, tous ces jugements ne sont rendus qu'au nom de, du pouvoir en place, puisqu'il y a une, une, une totale collusion entre non seulement le pouvoir en place et l'institution judiciaire, mais également entre l'institution judiciaire et la franc-maçonnerie. Et ça, c'est extrêmement grave parce qu'en en fait, je crois que c'est même totalement illégal, cette collusion entre la, la, entre la magistrature et la franc-maçonnerie. Donc en fait, là, on a tous les ingrédients qui nous prouvent que euh, que, que la 5 République, de toute façon, c'est juste un, un vaste champ de foire et un théâtre de guignols, et qu'en fait, il faut faire péter tout ça, parce que, euh, parce que de toute façon, il n'y a plus rien qui tient, y a tout, tout, tout, tout va à, à l'encontre de, de, des intérêts de, du peuple français. Je soutiens. Je soutiens il n'y a rien, rien n'est fait pour le peuple, ça fait longtemps. Et je, et je trouve que nous sommes dans la plus belle époque, en réalité. C'est la plus belle époque parce que on est dans une année, comme je dis, 20 sur 20, qui sera noté 20 sur 20. C'est une année pour les deux 20. Et j'estime et j'espère que chacun comprendra en tout cas ce message caché. Parce que j'invite chaque personne vraiment à toujours être dans l'amour. Et surtout cette année plus que les autres. Et vraiment dans l'amour vraiment le plus total. Alors... Et que ces personnes, parce que la lumière... A toujours été plus forte que l'ombre. Et la chenille se dépouille pour devenir un beau papillon Exactement. Voilà. Et nous serons ces papillons. C'est-à-dire, c'est notre seconde vie et nous sommes dans cette chrysalide au point justement de sortir papillon. Voilà.